Voici trois mots compliqués en français. Le premier, l'horticulture. L'horticulture, c'est le fait de cultiver les fleurs et les plantes. Quand on écrit l'horticulture, il faut bien penser à mettre un L' et à commencer le mot avec un H. Le deuxième, coquelicot. C'est co la fleur. Ça s'écrit coquelicot, mais ça se prononce coquelicot. Alors, quand on écrit coquelicot, il faut bien penser à mettre « qu » au premier « que », à mettre un « c » au deuxième et à bien terminer le mot avec un « t ». Et enfin, « la poêle ».« La poêle », c'est l'ustensile de cuisine. Quand on écrit le mot « poêle », il faut bien penser à mettre un « e » accent circonflexe et un seul « l ».